Mais chère de grâce Et la menina qui vient, et qui passe On veut se balancer La oh oh dans la salle Je oh oh, j'aime pas les très Non, ça fait trop de bruit euh, Et puis ça chante Ça parle fort, ça joue au foot j'aime pas, c'est nul Non, je rigole moi-même, je suis brésilien, donc euh, j'aime bien les brésiliens, c'est cool, enfin, pas souvent, mais bon, euh, être brésilien en France, c'est compliqué parfois, il y a plein de clichés, d'a priori, euh... vous connaissez les clichés sur le Brésil, sur les brésiliens Le foot Voilà Ouais La samba Oui Carnaval mais boulogne. La boulogne Ta gueule Non, perger, mais on peut pas, pas ça, ça ah, ouais, ouais. c'est ce <rire> bon, pas facile. Surtout en soirée. En soirée alors Trop de pression. Tu dis qu'elle est brésilienne. Je suis brésilien en soirée. Allez, la musique, il Janeiro. Allez, le ballon, on passe, il jongle. Non, c'est pas comme ça. Parfois, je voudrais bien être suédois. Pour les suédois, c'est plus tranquille, j'imagine. Tu arrives, euh, oh, bonjour, bonjour, euh, je suis suédois. Ah D'accord ah Non, non, rien, vas-y, les motos. Pas d'a priori, c'est quoi. Non mais je vous jure, il n'y a pas longtemps, j'étais en soirée, c'est dur d'être Brésilien, j'étais en soirée, j'ai rencontré une fille, elle m'a dit euh, « Est-ce que je peux poser une question ?»« Ma curiosité <rire> !»« <rire> Ouais, oui, j'écoute. <rire> »« Est-ce que vous apprenez la samba à l'école au Brésil ?»« <rire> Oui, madame, je vous donne tout le programme, lundi, mercredi, vendredi, la samba. » Mardi, jeudi, capoeira. Le samedi matin, on fait portugais et maths. Et le samedi soir, bien évidemment, technique des dragues brésiliennes. <rire> tout Non, on va à l'école comme tout le monde, quoi. Normal. Ouais, c'est vrai. Et pour aller à l'école, on d'école. en école. La langue, La langue c'est quelque chose d'important. Une autre difficulté pour les étrangers en France. D'abord, il y a des étapes, hein, si on est étranger. Étape numéro un, compliments exagérés. Non, mais franchement, wow! J'hallucine là! Tu parles très bien! Non, mais vraiment, wow! Madame, c'est gentil, mais j'ai dit juste le bonjour! Euh, merci quand même! C'est gentil! Tu vois, après, on a l'étape numéro 2. On ne nous, nous croit pas, tu vois? Genre, non, mais c'est pas possible! Comment tu parles comme ça? Non, je crois pas! Non, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? On comme ça! Ah ben oui, comme tout le monde, on prend des cours, on apprend la langue, c'est euh... ah, compliqué. Hein. Mais après, par contre, si on dépasse cette étape, et même si on parle très bien, on est tranquille, à l'aise, on s'exprime, on met des expressions au milieu, c'est pas grave. Vous n'êtes pas content. Vous êtes pas content parce que, comme ça, non mais franchement, rien à dire, hein. bravo. Hein. Chapeau au niveau de français euh... oh. Mais, il y a toujours en vrai Mais, accent accent, accent. Tu viens d'où en fait Moi j'ai une réponse toute prête hein. Moi j'ai dit juste pour les regarder Lyon Avec l'accent lyonnais comme ça rouge Lyon Non mais j'ai dit hein, avant ça bah, Avant euh, Marseille avant, je veux dire, enfin, avant, t'as compris, euh, tour. à j'ai grandi à Tours, Non, mais je veux dire, t'as compris, ça, enfin, vos parents. Ah, ils vont bien, très bien, ils t'embrassent. <rire> C'est quoi ces trucs Il y a une sorte d'obsession, voilà. origine, d'où tout vient, etc. <rire> moi, je, je m'en fous de ça. Mais il y a une question, alors là, pour cette question, je suis toujours très très émerdé quand j'entends cette question, est-ce que vous avez des origines J'ai toujours envie de répondre. <rire> moi, grand junior, le briseur de cliché, roi de la maison de la colonie, moi, je n'ai pas d'origine, moi, parce que ma dynastie commence maintenant